Et comme ça on dirait qu'il est grave tôt alors qu'en vrai, euh... attendez j'essaie de récupérer mon téléphone qui est dans mon short midi 38, bonjour à tous c'est le jour 2, bon je vais me faire réveiller par un appel, il faut que je descende et je vais vous expliquer pourquoi. Putain, sa mère, il fait tellement froid, c'est abusé. Genre, elle est lyonnaise, je, je comprends pas. On hein. m'a dit, ouais, il fait grave beau, on n'a pas eu de neige. En gros, pour vous expliquer, je m'étais appelé par euh, le propriétaire de la place de parking auquel je me suis garé. J'avais un doute si le, sur le fait que j'avais le droit ou non de me garer. Alors, il y a une chance sur deux que tu te fasses niquer, parce qu'il y a des places euh, qui sont réservées. Mais on le sait pas, c'est pas marqué. Ouais, comme ça. Ouais. Alors, apparemment, j'ai piqué la place au pont de funèbre. Voilà. <rire> Le mec m'a appelé ce matin, et euh, il m'a demandé euh, très gentiment si je pouvais décaler ma voiture Et en fait j'ai laissé un mot euh, au niveau de ma voiture pour dire que je, en fait, je savais pas si j'avais le droit de me garer là Et au final j'ai bien fait, le mec m'a remercié, il était trop minu Il a dit, je cite, merci beaucoup pour votre intelligence Par contre j'ai un doute de fou sur le fait que je puisse... Oh il y a une barrière, je peux plus sortir Alors là les gars, je vous mens pas, c'est la sauce en fait, parce que j'ai une glie là où je me suis garé, mais euh, j'ai pas la clé de cette glie. Je pense qu'il faut que je sonne là. Ah, mais là, je suis baisé là, si personne. Peut-être que j'appelle le monsieur. Allô Oui, rebonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Dites-moi, est-ce que vous savez par, euh, par où je dois sortir Parce que je n'arrive pas à ouvrir la glie avec ma clé. <rire> Vous avez suivi quelqu'un ou vous avez fait comment pour rentrer Oui, c'est ça, j'ai suivi quelqu'un. <rire> en fait, il y a une petite barrière euh, blanche euh, avec un cadenas dessus qui était levée hier. Donc, euh, pour, moi, j'ai. Ah, c'est d'accord, ouais, d'accord. À gauche là, du portail, il y a des gens, il y a une maison, donc il y a le concierge et le porte -marron. Ok, super, super, bah je vais faire ça alors. C'est les péripéties du samedi après-midi, quoi. C'est ça, c'est ça. <rire> bon, allez, merci allez, beaucoup. Bon. Allez, je vous en prie. Bonne journée Bonne au journée à vous, au revoir. Putain, je vous dis, il était, il était trop vite, parce qu'il est trop vite. Bon, allez, reviens. Voilà. Alors du coup le gardien est en train de m'ouvrir Une très grande gentillesse Il m'a dit mais c'est pas possible Pourquoi vous êtes garé là-haut Elle commence à m'engueuler Merci beaucoup hein. Ça fait de la chance hein. Merci hein, vraiment Bonne journée à vous, vous aussi, au, revoir. au revoir Putain ça c'est les moments qu'on aime Ça c'est les moments de vie Alors il m'a dit que j'avais euh, des places visiteurs Ah voilà mais en fait c'est là regardez Mais sauf que ça on le voyait pas à minuit Là le passage pompier On voyait pas ça à minuit Je suis un professionnel de la marche arrière J'aime trop me garer en marche arrière C'est est-ce que vous êtes team marche-avant ou marche-arrière, toujours Toujours important de, de poser ce genre de questions. Bon, là, je suis garé. Je dérange personne. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer ce petit vlog bootcamp. Là, Fatou et Dragon ne sont pas encore réveillés. Après, ils sont couchés plus tard que moi. Je suis vraiment une merde. Euh, vers 5h10 du matin, je me suis mais, mais allongé épave sur mon, le canapé. Je me suis endormi. Voilà. J'espère que vous allez kiffer le vlog d'hier aussi. En tout cas notre, notre résidence est bien sympa Pour être tout à fait honnête Vous êtes actuellement dans mon intimité Ah oui ah oui hein, je suis pas stylé hein. Regardez mon style je suis en short Avec mes crocs toujours hein. Le haut pareil stylé mais le reste non Ah oui d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas on est au premier jour du ramadan Et euh, j'ai eu La manie de me dire Putain si je posais 8 bouteilles d'eau à côté de moi. Ça va, il est 13h, je suis bien. Mais ouais, putain il y a de la bouffe de partout. Le but c'est de tenir jusqu'à 20h10. Donc euh, je pense que ça fait ça. On dirait pas, mais ça aussi ça fait partie de mon métier. <rire> c'est euh, préparer la vidéo qui va sortir aujourd'hui. Là au moment où je vous parle, c'est la vidéo du Télévideo Games qui sort. Coup, je suis en train de faire tout ce qui est description. Ah, c'est vraiment un gros kiff. Et hey, la miniature, c'est moi et dit en plus, c'est trop... Heureux. On est en train de choisir la miniature avec Zintech aussi, faire les deux 3 petites modifs euh, c'est Bunkhead aussi qui l'a monté parce que c'est un gigacrack. Il faut que je fasse les timecodes aussi de cette vidéo. J'ai une petite heure de taf là. Et, euh, et ensuite on ira trail Il y a des bruits trop bizarres dans l'appart. Genre... Je sais pas si vous entendez. Ça abusé, ça abusé, on s'est Je m'appelle GusDX et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. Il est 14h30 et nos deux icotos ne sont pas réveillés. Sauf que je viens de voir un truc assez drôle. C'est que quand je vais sur Airdrop, je peux Airdrop à Drago la photo. Du je fais du Airdrop. Putain, il va pas accepter, ça va être le bad. Oh. Il a enlevé fait son téléphone. Putain, les gars, réveillez-vous. On met pas non. Il m'a même D'accord, le, le truc, bah maintenant. Merci Yoshi. <rire> au topo, au top, au, top. au top, on est bien. Ils sont devant nous, ils sont devant nous, ils nous rachent, il ils nous rachent il il il il oh Viens en arrière, viens en arrière. Je peux ult sur eux, hein. Je peux ult sur eux, les deux mecs là. Ils sur eux, ult sur eux, Ils sont sur nous. Pas tout le monde, Ah, ils nous ont J'ai bu break hein. Tant pis, tant pis. Top les gars, top 3, c'est bien. GG. Les gars, je tiens à vous dire juste que la, la team qui nous a dans la maison, qu'on a tué et que quand moi je suis sorti que je me suis fait down, c'était la team de Hardest, Nuja et Kenny, dans les qui les Qui est pas mal. C'est la plus grosse équipe de la Bon, c'est la fin de cette première journée de stream. C'est passé bah, pas mal de choses positives, moins positives, mais dans l'ensemble, c'est quand même bien parce qu'on s'entraîne et c'est pas plus mal. Il est actuellement, les frérots, 20h10, et vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que j'ai le droit de manger. Let's go En gros, en fait c'est plutôt bien passé parce que, oh, étant donné qu'on s'est réveillé tard. Ouais, voilà, je vous souhaite bonne app, les gars. Début. Bon les frérots, c'est la fin de la deuxième journée de ce bootcamp Enfin en fait la vraie première journée parce que là hier c'était pas vraiment une journée de bootcamp En tout cas on a très très bien avancé Ce t-shirt commence à pas sentir la rose euh, Je pense qu'on va avoir besoin d'une bonne douche Ils sont encore en train de train eux euh, Moi je suis mort clairement, euh, j'ai pas beaucoup d'énergie Mais bon euh, ça va j'ai déjà un peu pu manger etc. Donc ça, ça va, j'espère que cette euh, première journée de bootcamp, vraiment bootcamp vous aura plu C'est vrai qu'il y a un peu moins de contenu que quand euh, je me balade avec, juste avec ma caméra hein. Ça change Bon. Reviens les gars, faut que j'aille confesser mes péchés. Bon, comment résumer cette journée J'ai besoin de me confesser à vous. En vrai, c'était une bonne journée, training, etc. On a fait euh, une scream apex euh, tout à l'heure, euh, qui s'est plutôt bien passé pour la première partie, la deuxième un peu moins. Euh... Mais bon c'est des choses qui arrivent, comme ça au moins on voit on fait les erreurs et c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc euh, en vrai NP, tu vois, en vrai, euh, en vrai NP, il euh, faut passer par la façon pour s'améliorer, il reste encore pas mal de jours. Euh, mais voilà, en tout cas c'est cool parce qu'on communique bien, on communique bien, on se dit nos erreurs, et euh, c'est là où, euh, où c'est le plus important, c'est-à-dire qu'on puisse tous se remettre en question en fait pour pouvoir avancer. C'est aussi le but d'une équipe. Je pense. Au niveau de mes coéquipiers, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute parce que j'ai un problème, c'est que maintenant je, je, je passe 24 heures avec Fatou. Et en 24 heures, je pense que euh, ce que je ressens n'est pas simplement de l'amitié. Peut-être que je réfléchisse à à lui avouer mes sentiments. Après, euh, sur le plan individuel, Bichard, en vrai, euh, ça va mieux. Par contre, Drago, euh, j'ai de plus en plus de mal, voilà. Je le trouve un petit peu détestable et tout. En plus, il me fait mal et tout, il m'insulte ah, Je change un peu d'avis, hein je change un peu d'avis pour le coup. Euh... C'est vrai qu'hier, voilà, j'avais dit que Fatou était un bon mate. Un bon mate euh, drôle, euh, efficace. Euh... Bah, tout l'inverse, finalement, tout l'inverse. J'ai je... été démissionnel Voilà, il est comme ça, vraiment, je n'ai jamais vu ça. Puis voilà, enfin, Bichard, je ne parle même pas n'importe quoi n'importe quoi cette team tout à l'heure j'en suis venu à un point où il m'a dit j'ai besoin de me gratter le dos bah, je, je vais gratter le dos demain j'essaierai de prendre ma douche avec lui peut-être que ça marchera mais bon on oh, reste fort hein, on s'accroche plus qu'une semaine à tenir là parce que... oh. il s'est passé un truc bizarre avec Drago tout à l'heure c'est que je l'ai vu aller aux toilettes et genre quand il est ressorti il était avec fatou il, il est rentré tout seul je sais pas comment euh, mais sinon voilà, après sur le plan individuel, euh, je pense que la Zlan approche, on... je suis plutôt bien en vrai, euh, je me fais pas trop pression, je pense qu'on a une bonne équipe, on n'a pas vraiment bien. Voilà donc pour le ressenti pour la Zlan en vrai, euh, faut, faut avancer on va dire, faut avancer mais c'est possible, c'est possible voilà, il y a, il y a du potentiel qu'il faut exploiter maintenant. En tout cas ce bout de compte se passe pour le moment très bien. À part qu'on manque clairement de nourriture. Je sais pas combien de temps on va tenir avant qu'on s'entretue et qu'on se mange entre nous. En tout cas, je pense que la meilleure partie d'un homme à manger, c'est les fesses. Il y a plus de graisse. Ça dépend lesquelles, parce que Fatou, je pense qu'il y a beaucoup de muscles. Sinon, euh, euh, mettez un like à la vidéo et c'est tout. Abonnez-vous. Voilà, ciao. Au revoir, c'était Fatou. Bon, fun du jour ou vous, rien d'autre à dire. On verra bien demain, si on arrive à faire mieux. Il y a intérêt. Et puis voilà. Bref, à demain pour un nouveau bootcamp.